Pour moi, innover, c'est essayer de réfléchir à demain. Et quand je dis réfléchir à demain, c'est sur n'importe quel domaine d'activité, pour être mieux. Entreprendre, c'est créer, seul ou à plusieurs. L'idée de, de tout garder pour soi ne permet pas d'innover, en fait. Et d'ailleurs, tous les, tous les chercheurs, tous les thésards partagent leurs leur résultats à un moment donné. Donc euh, c'est bien la preuve qu'il qu faut le faire. Collaborer c'est sur l'instant et partager c'est a posteriori en fait. C'est euh, une histoire assez dingue en fait parce que quand on voit euh, la somme de travail qui est entrepris par euh, euh, l'ensemble des personnes de l'UTBM mais aussi chez nous des partenaires, euh, des entreprises qui y voient de l'intérêt, c'est... Euh, c'est une, une vraie prouesse technique, logistique, calendaire. Il y a tout le terreau nécessaire pour, pour bien pousser, il faut en profiter.